C'était bonnet, trop grand ou bien trop serré, ça part d'une bonne intention, raté. Bougie parfumée qui sent vraiment les pieds, elle pensait bien faire, raté. Arrête d'offrir ces trucs, on n'en veut pas, c'est bien aimable. Si tu veux me faire un beau cadeau mets plein de bonnes choses à table. Oh oui, je veux... Boquettes, bonne viande, chardonnay et, et pâte au saumon. Tout ça sans trop dépenser, ce sera trop bon. Un réveillon de l'aise trop bon. On est bien tous ensemble, trop bon. On passe un tout bon moment.